Car l'essentiel ne se restreint, je maudis, si elle est terre, car l'étincelle s'éteint. Je l'allumette, me délectant de la braise, rêvant qu'elle se fasse fournaise. On est des brindilles que la finance boit, et nos amis ressemblent à des tours de câbles. mais je déploie qu'il qui voir les autres immondes. J'aboie pour tenter d'accueillir la fin de ce monde. Sous la lune, nous rousse, torrents, assis de pleuves car plus rien ne pousse. Dans le ventre de la pieuvre, Chenimarotol, ça tombe comme des mortefeuilles dans le viseur des flash pour Et pique-toi un œil. sur les subversifs, sur les anarchistes, clandos, prolo, coco, sur les utopistes, soit ça sous le joug de vos courtes. Si je ne peux pas sauver. Le monde, j'irai détruire le bonsoir. Mais putain, on va où? Seul l'avenir, un mur de béton. How, how devient le cri d'une génération. Verrou, faton, gaz ou comparution à tirer sur la corde. Tu vas prendre le retour de bâton. rochardon le carquois, retournez à pour au Anarchia. Jusqu'à le Valois, tous responsables de ces empires de marbre Rassomniac contre marchands de sable Ils détruisent la croix, les fondations de nos utopies briques mâchoires, je peins le ciel à l'hémoglobine Mes rêves t'étouffent, pas d'air d'où route il vient C'est l'heure de la traquer, automie, trop concentrante Et trois fardeaux fardeau, contre utopique, dessin, ciao et marteau Je brûlerai l'Éden si l'enfer reste de glace Je n'appelle plus à la lutte mais à la guerre des classes A faire des rayés, le morbi de carousel, chab. On va courroucé, méfie-toi car les manches sont retroussés Merde de pylône, à Londres mille drones, à bras des contre qui Si j'appelle au calme ceux qu'on cartonne, oui, pour se rapprocher de l'œil du cyclone au corps. Surtout plus ma tombe, marche blanche, -sure. Un tapis de douille, des corps fondent. Sous les hécatombes, ciel, c'est sous nos Adama, Clément, Ciel, Bruna, Pia, Rassa, Fibro, Java, Chapas, Gaza, Exarchia. Les opprimés se lèvent, Résistencia. les désolantes que les conscrits sont dévolus, que constellent les despotes se prosternent, les résolus que les proscrits sont le prestige que les proscrits sont perquises N'oublie pas que notre combat est bien loin d'être révolu les oppresseurs vaniteux crient victoire en l'heure Pour avoir aussi vicieusement des essais, les veilleurs Et nous sommes nous sommes légion, idéalistes transfuges avec nous avec